Écoutons comment l'Évangile, selon Matthieu, nous parle de l'institution du baptême. Nous sommes après l'événement de Pâques. Jésus s'approche de ses disciples et il leur dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » « Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Vous avez bien entendu, Hélène et Sébastien, et Manon et Thibault, il ne s'agit pas seulement de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'agit aussi de leur apprendre à garder tout ce que Jésus a enseigné. Le baptême, nous en avons parlé les cinq, avec ce temps de préparation, le baptême est un signe. Il n'est pas un rituel magique qui donnerait quelque chose de plus aux baptisés, quelque chose que n'auraient pas les non-baptisés. Le baptême n'est pas un rituel magique, il est un symbole, le symbole de l'alliance avec Dieu pour une vie renouvelée par l'Évangile et le Christ. Au commencement, les premiers chrétiens baptisés par immersion dans le lit des rivières et des fleuves, il s'agissait de bien signifier que l'Évangile nous appelle à noyer notre vieille nature. Cette vieille nature qui est en nous, qui se rebelle contre Dieu, qui est rétive à tout enseignement, à toute formation, à toute humanisation, et qui ressurgit à notre corps défendant, de temps en temps dans nos paroles et dans nos actes. Le baptême symbolise cette noyade. Et probablement, c'est en s'inspirant du récit narratif de la sortie d'Égypte que les chrétiens ont pensé à baptiser par immersion pour signifier l'alliance avec Dieu. En effet, dans le récit de l'Égypte, nous avons les Hébreux qui sont opprimés qui souffrent un dur esclavage. Et Dieu leur envoie un Messie, Moïse. Et Moïse vient chercher le peuple de la part de Dieu et dit à Pharaon, qui représente justement cette vieille nature qui se rebelle toujours contre Dieu et contre l'humanisation. Et Moïse dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple, dit l'Éternel. » Et Pharaon ne veut pas, parce que la vieille nature en nous ne veut pas, entendre la parole de Dieu. Alors finalement, après ce bras de fer des plaies d'Égypte, Pharaon est contraint de laisser partir le peuple de l'Éternel. Et la mer rouge s'ouvre évidemment d'un beau symbole et le peuple marche à pied sec, traverse la mer. Et le Pharaon se ravise et il prend ses armées pour aller massacrer les Hébreux en fuite. mais la mer se referme sur Pharaon, ce méchant Pharaon. Pharaon qui représente cette vieille nature pécheresse qu'il faut noyer. Vous voyez comment les premiers chrétiens se sont resserrés sur ce texte. Ils cherchaient un nouveau signe d'alliance. Ils ne voulaient pas conserver la circoncision. Alors ils ont pensé à Jean-Baptiste qui avait baptisé par immersion et probablement à ce récit de l'Exode pour bien signifier qu'effectivement Dieu nous appelle à laisser derrière nous nos esclavages. Dieu nous appelle à laisser derrière nous ce qui nous aliène, ce qui nous prive de notre liberté spirituelle, parfois de notre liberté tout court. Dieu, c'est le Dieu de la délivrance qui nous dit « Je ne vais pas te laisser dans la situation d'oppression dans laquelle tu es. Viens, suis-moi, je vais t'emmener dans une terre promise. » Et c'est tout ce message de l'Exode qui est repris dans l'Évangile avec le symbole du baptême. Alors, Chers amis, recevoir le baptême, c'est vraiment recevoir ce signe, cette promesse que Dieu est celui qui nous aide toujours à tourner notre page, toujours à recommencer. Vous pourrez dire, Thibault et Manon, Sébastien et Hélène, vous pourrez toujours dire à vos enfants, quand ils auront des coups durs, tu sais, avec l'Éternel, on peut toujours repartir à zéro parce que l'Évangile, c'est une puissance dynamique qui nous renouvelle, qui renouvelle notre courage qui renouvelle notre pensée, qui renouvelle nos forces. C'est à nous, parents, parrains, marraines, Églises, ministres du culte, d'être pour ces enfants des modèles afin qu'ils puissent s'approprier cette bonne nouvelle de l'Évangile, cette promesse que leur baptême comporte. Priez avec eux, priez pour eux. C'est votre vocation de parents, de parrains, marraines, de frères et sœurs, c'est votre vocation, notre vocation, qu'elle soit notre joie.